Vous voulez mettre votre bien en valeur, louer différemment, attirer des gens différents, vous démarquer de la concurrence. On va voir ça ensemble, comment le faire via la décoration et surtout comment y penser au bon moment avec Jean-Christophe, juste après ça. Euh, bonjour Jean-Christophe. Bonjour, comment vas-tu Très bien. Euh, donc Jean-Christophe Grislin qui est quelqu'un qui justement aide les investisseurs via la décoration à créer un logement qui a une âme pour attirer un locataire pour vraiment faire une symbiose entre le locataire et le logement pour créer un produit vraiment adapté à la cible du marché et donc merci beaucoup d'être là avec nous Jean-Christophe et fait de plaisir. partager quelques quelques astuces avec nous donc voilà je vais poser des questions à Jean-Christophe principalement sur la décoration donc on m'a souvent posé la question et je m'en suis posé quand j'ai débuté aussi voilà la décoration, on a un bien qu'on veut mettre en colocation, location courte durée on le sait, la déco l'impression c'est important et alors justement, Jean-Christophe beaucoup de gens se posent la question mais voilà ça coûte quand même cher d'acheter des objets, d'acheter des cadres, d'acheter des choses, voire même d'aller un, un pas plus loin, de payer quelqu'un pour s'occuper de la décoration, mmh. donc c'est un certain budget et euh, quelle est ton approche vis-à-vis -vis de ça, comment rentabiliser ce budget et à quoi doit-on penser alors ça coûte cher. Déjà, ce n'est pas, pas une phrase euh, qui est cohérente avec l'esprit d'investisseur. Quand on est un, un investisseur, on ne va pas dépenser de l'argent, on va investir. Okay. Donc, euh, combien ça rapporte plutôt euh, Alors, ça dépend à quel degré tu interviens, en fait. Si ton logement, si, si euh, tu achètes un logement qui est tout fait, qui est tout décoré, euh, c'est compliqué d'aller euh, repeindre, repenser -re des éclairages, de rentrer dans des gros travaux. Si tu as un logement qui est à rafraîchir, là, euh, ça ne coûte pas plus cher d'aller mettre la lumière au bon endroit, de mettre une belle couleur, plutôt qu'une couleur euh, qui n'est pas intéressante, au mur, et de réfléchir dans son ensemble une, euh, un aménagement, une ambiance qui soit euh, plus chaleureuse, plus coup de cœur, en tout cas, qui soit dans l'attente des, des gens à qui tu vas louer. Parce que la base de mon travail, c'est de placer au, au cœur le locataire. Okay. Qu'est-ce qu'il va aimer Qu'est-ce qui va faire que... Quand il va rentrer, il va être euh, séduit. Euh, comment on va faire un logement attachant, un logement coup de cœur Et euh, qu'est-ce qu'il va faire finalement que c'est n'est pas le, la raison qui va payer, c'est la passion Ok, donc, donc si je te comprends bien, tu veux dire que penser à la décoration quand on a fini ses travaux, qu'on va seulement mettre en location, c'est trop tard il faut vraiment y penser déjà en amont. Ouais. Moi, j'interviens comme ça. Des clients, ont fait un peu de home staging, quoi. mais ça reste assez, euh, un peu de la pommade, tu vois, c'est un peu superficiel. On va habiller le logement, mais penser vraiment à un logement en termes de déco, euh, comme, comme je l'imagine moi, c'est vraiment, euh, ça va assez loin dans les... Euh, C'est-à-dire qu'on va carrément... Euh, mimer la, une journée du, du locataire. Quoi. On va voir, euh, j'arrive, où est-ce que je mets mes clés, où est-ce que, est que je m'assois tiens, je veux recevoir, comment je fais, euh, maintenant je veux travailler, alors je vais me coucher avant mon conjoint, où est-ce que je me mets, euh, c'est des locataires, donc le bruit, comment ça va. On va créer des espaces individuels dans les chambres, dans, des espaces dans les espaces, on va créer des coins-salons, euh, même si la pièce fait 9 mètres carrés, là je te parle pour une colocation, mmh. euh, et puis on va penser pratique, parce que c'est ce qui va permettre que les locataires, y aient y ait euh, une bonne entente, euh, que par exemple, je te donne un détail, euh, tu mets un petit frigo, un petit frigo top, ça s'appelle euh, comme un mini mmh. euh, tu en as qui font 0 décibel, tu peux le mettre par exemple en table de nuit, avec tu l'habilles de bois, et euh, tu as un truc qui, qui va éviter qu'ils euh, se disputent le... La glace, à gu... non, mais pas de la glace dans un frigo, mais je sais pas, le, le bloc de foie gras ou le, le, le truc, le, le beurre de cacahuète que le, tu vois, que l'étudiant adore, éviter qu'il se le fasse manger dans le frigo, il aura son truc à lui dans sa chambre. Et dans ses... Avec un frigo dans la partie commune, ouais. Et tout. Ouais. Okay, okay, ouais. Donc c'est ce genre d'aménagement qui va faire qu'il y aura moins de, moins de bagarres une meilleure entente, euh, une meilleure cohabitation, que ça se passera mieux. Ah oui, donc là on va vraiment plus loin que la décoration, ouais. l'aspect uniquement visuel et l'aspect c'est un des art filles. de vivre, en fait. Mm -hmm. okay. La colloque, c'est vraiment un art de vivre. Ok, voilà. Donc, ça, c'est super intéressant. Okay. Et bon, dans beaucoup de tes ré réalisations que j'ai pu voir, euh, j'ai remarqué que tu utilises souvent euh, le, le fait de mettre un mur complet décoré. Mm -hmm. J'ai vu que tu utilisais parfois du papier peint, parfois de la peinture. D'accord. Euh, Qu'est-ce que ça. A... Enfin, moi, j'avoue, quand je vois tes réalisations, je trouve que a un cachet qui change complètement de l'ordinaire. Et est-ce que ça vaut la peine aussi pour une colloque ou c'est uniquement pour la location courte durée Alors, euh, on a tendance à, mettre, euh, à sortir le porte-monnaie quand on, a un, on, on rénove une, euh, une courte durée parce qu'on a le retour tout de suite, on monte les loyers. Donc là, c'est vraiment indéniable qu'il faut faire un logement d'exception pour le louer plus cher. La colloque, euh, il y a deux discours. Il y a ceux qui disent c'est des étudiants, euh, ils, ils viennent en colloque pour payer moins cher, à ce moment-là on fait du bas de gamme, euh, et il y a le discours où on va faire de la colloque haut de gamme. Alors, moi j'ai envie de laisser le bas de gamme à ceux qui euh, qui savent pas faire autrement finalement. Mm -hmm. euh, ceux qui ont déjà des colocs en bas de gamme qui marchent, qui veulent continuer, là ils vont pas se poser la question. Sauf que la façon dont je rénove un logement il y a un an, c'est plus la même qu'aujourd'hui euh, dans des villes comme par exemple Mulhouse, parce qu'il y a la concurrence qui arrive. Et donc, il euh, y a des logements, il y a des colocs où on ne fait pas de salon. Aujourd'hui, une coloc comme ça, tu n'arrives pas à la louer euh, dans certaines villes. Okay. Donc, on a intérêt, en tant qu'investisseur, à se dire, si la concurrence euh, se développe, parce qu'avec tout, tout le bruit qui est fait autour de la coloc, parce que c'est facile de faire de la renta en coloc, ah, si la concurrence se développe, qu'est-ce qui va faire que j'aurai une longueur d'avance Et c'est là que euh, tu, tu seras content d'avoir fait peut-être une salle d'eau pour deux, ou voire par chambre, et il y a des solutions moins chères qu'une salle d'eau par chambre, pour créer la différence. Ok, parfait, parfait. Écoute, très bien. Et sur cette partie, justement, euh, toi, si tu y avais une colloque, mm -hmm. est-ce que tu essaierais de faire chaque chambre unique ou de recopier la même chambre plusieurs fois Alors, Je fais des thèmes dans chaque chambre, c'est plus intéressant quand même. Ok, c'est plus intéressant d'être humble dans chaque chambre. Ok, ouais. ça va. Euh, bah, Est-ce que tu as envie d'être habillé exactement comme ton voisin D'avoir les, exactement la les même chose que, que le voisin Ça dépend du voisin. <rire> donc, euh, l'intérêt, c'est que, justement, la coloc, il y a le commun et il y a ton univers. Et ton univers, c'est pour toi. Euh, donc, c'est important que ça ne ressemble pas au voisin. Et toi, vois, j'irai même plus loin. J'ai bossé, euh, j'ai fait des colocs, enfin, des chambres d'internat, par exemple, et j'avais imaginé un bureau avec, parce que le problème, moi, j'ai travaillé en internat euh, comme pion pendant mes études. Le problème, c'est que des fois, tu as des gamins de, en sixième qui ne rentrent pas pendant six mois, qui sont là. Et euh, les choses qu'ils ont à eux, il y a des vols, y a, ils n'arrivent pas à être vraiment chez eux. Et l'idée, c'était de découper un, un plan de tiroir, un plan de bureau, et, avec un tiroir en dessous, et d'avoir une clé et de pouvoir mettre des objets perso en vitrine. En vitrine, tu vois, okay. et donc tu as ta petite photo de ton chien, ton, tout ce qui te manque, c'est comme ça qu'on va s'approprier. C'est une, une idée, il y en a plein, mm -hmm. mais euh, c'est important qu'il euh, se sente chez lui. Ok, parfait. Et, et justement, maintenant, j'aimerais bien parler un peu de toi, parce que là, on, on a posé la question. Euh, justement, pour les gens qui ont ce besoin ou cette envie mm -hmm. de créer quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui se démarque de la concurrence, Généralement, tu travailles beaucoup hein, donc avec des investisseurs et euh, qu'est-ce que tu leur apportes comme service et à quel moment est-ce qu'il est opportun pour eux de venir te voir et de penser à comment se démarquer Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas au moment où on a déjà tout fini, qu'on est prêt à mettre en location, qu'il faut se poser la question, mais peut-être un ouais, peu avant. clair. Alors, euh, c'est euh, quand, quand tu es sûr d'avoir le, le budget, que le budget le produit va se faire, que le, le projet va se faire euh, et c'est avant de commencer les travaux. Donc des fois mes clients ils ont déjà un devis d'artisan qu'on revoit. Euh, D'ailleurs j'ai aussi une, une expertise du bâtiment qui permet des fois de dire oula ils te mettent un carrelage sur ton parquet c'est pas une bonne idée ou euh, ils te euh, ils changent tes fenêtres alors qu'elles sont, euh, sont bien, il n'y a pas d'air qui passe, elles sont au sud et qu'il n'y a pas de bruit dans la rue et que par contre ils ne t'isolent pas tes murs. Euh, tu vois, des fois, ils ont des choix qui sont euh, automatiques, les artisans, et qui ne sont pas forcément réfléchis. Donc, ça peut être bien aussi que j'ai un œil au, au devis. C'est ce qui peut permettre aussi, bah, finalement, de réduire tes coûts, et malgré une déco euh, hors norme. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, tu as fait une vidéo avec ouais. quelqu'un comme ça, où tu repassais sur son chantier, ouais. et vous avez complètement cassé le, Donc, le a, prix de l'artisan. On a 28 000 euros d'économie sur son devis de petites ligne que j'ai barré. Okay. Je vous mettrai la, le lien sur euh, sa vidéo en dessous parce que c'est vraiment intéressant de voir à quel point euh, on peut gagner euh, justement de l'argent sur un devis euh, avec Jean-Christophe qui, qui, qui regarde quand on n'a pas l'habitude de faire des travaux. Donc franchement, si vous n'avez pas l'habitude de faire des travaux, faites-vous encadrer par des gens qui ont l'habitude de faire des travaux, que ce soit Jean-Christophe qui vient vous aider euh, en, par, par service ou des gens que vous connaissez qui ont l'habitude de faire des travaux. Mmh. Ça, c'est aussi une petite perle à retenir. On okay. hein, pourra en parler du devime. ce sera une autre vidéo. <rire> ce serait une autre vidéo. Et euh, donc, une question aussi, puisqu'on a parlé que tu, tu, tu accompagnes les investisseurs à décorer et à refaire leurs leur biens pour les mettre en location. Euh, vu que mon audience, on est principalement en Belgique, est-ce que tu vas jusqu'en Belgique Ouais, j'y vais la semaine prochaine. Alors peut-être que ce sera la semaine dernière quand tu vas publier, je ne sais pas. On verra. Euh, après, je me déplace dans toute la France. Euh, moi, je suis du côté d'Angers, dans cette région-là, mais... Euh, je me déplace partout. Et puis aussi, je travaille beaucoup par Internet, sur Skype. Donc Skype, c'est vachement bien, parce que je partage mon écran. Donc c'est comme si euh, la personne était à côté de moi. Euh, et puis, on travaille... Je travaille pas dans mon coin, en fait. Tra... C'est un vrai échange. Et euh, f... pour ça, il me faut le plan de l'appart. Euh, le plan que je numérise et que j'élève les murs. Et là, on va faire tourner le plan. On va aller chercher des meubles. On va les poser, on va les disposer, on va changer les couleurs, on va... Euh, trouver le thème, on va raconter cette histoire euh, et en même temps, je vais mettre le client à contribution pour euh, aller chercher des objets ou des meubles spécifiques, si, si c'est du, si du Ikea il euh, n'y a pas besoin, on prend dans la bibliothèque Ikea, on la met, mais si, si on dit par exemple ici, je voudrais une, une estrade pour faire une table basse, tiens, bah, va voir sur le bon coin ça existe le bon coin chez vous ça existe le bon coin, on a deuxième main par exemple chez nous. Alors va voir sur deuxième main euh, si tu as une, une estrade et là hop, directement, le client il peut faire sa, sa liste de courses et à la fin de la journée, il a son plan en 3D, il a tous les liens, des posters, des images des... qu'on allait chercher, euh, quelque chose qui lui ressemble, puisqu'on l'a fait ensemble, et surtout quelque chose euh, qui va euh, surprendre le locataire. Ok, ok. Donc pour résumer un petit peu, donc, la décoration, la mise en situation du bien, l'histoire qu'on veut raconter, ça ne sert pas que en location courte durée, donc c'est vraiment un endroit où, en location courte durée, il faut attirer le client, mais aussi en colocation, on peut offrir des services... En plus, ne serait-ce que par cette idée de mieux aménager. Donc, mieux aménager, comme tu l'as dit, même avec les petits frigos, ça peut être mieux aménagé d'une manière pratique et pas que visuelle. Ouais. Voilà. Et donc, le budget, encore une fois, ben, c'est un investissement, puisque ça va vous permettre à vous de vous démarquer de la concurrence euh, une fois que le marché sera un peu plus tendu. Et, et donc, c'est un investissement et il faut le voir comme tel et le planifier plutôt dans son budget de travaux. Ça peut être pris d'ailleurs par la banque... Euh en charge de ma prestation il faut l'anticiper la, faut okay, okay, voilà. euh, puisque je voulais rajouter un exemple euh, tu vois où on est là on est dans un, un petit salon oui. et on a une table basse alors vous la voyez peut-être pas mais cette table basse si elle faisait 10 cm de plus c'est à dire 63 cm elle pourrait être ici et elle pourrait servir de table pour manger de table de repas et ces fauteuils ils sont suffisamment confortables à la fois pour rester deux heures regarder un film, discuter, prendre apéro mais aussi pour, pour manger. Donc, si on arrive à optimiser des espaces et trouver des espaces, que je joue beaucoup là-dessus, des espaces qui vont être mixtes, ça peut permettre, dans une coloc, euh, imaginez que vous ayez une grande cuisine, un grand couloir quand vous rentrez et un salon, de supprimer le salon, d'en faire une chambre, d'abattre le mur qui n'est pas porteur entre la cuisine et le couloir, et là, d'aller me mettre un espace qui fait à la fois salon, salle à manger, parce qu'on aura bien imaginé la façon dont ils vivent, euh, donc on va gagner d'espace, on, euh, on va gagner, plus on a pas de fonctionnalités en fait, et plus le logement va paraître pratique, euh, grand euh, et, euh, et séduisant finalement. Ok, parfait. Ben, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ça avec nous Jean-Christophe. Donc encore une fois, je vous mets dans la, dans la description, je mets le lien vers la vidéo de Jean-Christophe qui fait euh, donc, euh, une visite et une mmh. révision de devis parce que moi je l'ai trouvé super intéressant, donc allez la voir, c'est édifiant. Et puis, je vous mets aussi le lien vers le site de Jean-Christophe. Ok, vers ben ma chaîne YouTube plutôt. Mon site, il, euh, il dort un peu. Ok, ça. C'est la puis, chaîne qui me booste. Je vous mets le lien vers euh, sa chaîne qui vous permettra justement d'aller le retrouver et voir ses vidéos super intéressantes et super motivantes. Moi, c'est une chaîne que, que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à toi. Voilà. À bientôt. A bientôt. Et si vous avez aimé, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les investisseurs. Salut. Salut. Il casse la figure. On va le laisser ça. Il paraît que tu le laisses pas la fin. Euh, J'ai pas encore fait beaucoup de bêtisier. Ah ben, il faut, il faut, faut j'adore le dire. Ok, je regarderai celui-là. Euh, Jacques. C'est l'effet que je fais moi, j'en suis dans la belle humeur. Voilà. Euh... Ici. Alors, on l'a fait. <rire> on l'a fait, on l'a fait. On a pas du tout sur ma porte. Claque. Voilà, c'est l'effet que je fais, moi j'espère la bonne humeur.